Chers traders et investisseurs, mardi 9 mars, bonjour. Alors nous reprenons la parole aujourd'hui pour amender légèrement nos derniers propos d'il y, y a quelques jours. En effet, la vaccination a totalement vaincu les craintes d'inflation que nous avions à l'époque, en tout cas pour le moment. Nous avons vécu et nous continuons à vivre une vaste rotation sectorielle des investissements et de ce fait, sauf si le Nasdaq poursuit sa forte baisse, nous sommes clairement haussiers à court terme, toujours sauf accident imprévu. La réalité quotidienne reste très difficile mais les marchés ne voient que le verre à moitié plein et anticipent une forte reprise. N'oubliez pas que les marchés ont toujours raison. Donc, nous sommes loin de penser que les fondamentaux soient réunis pour de tels niveaux, mais rappelez-vous que la bourse anticipe toujours ce qu'elle pense être le futur. C'est la raison pour laquelle les marchés n'ont absolument pas, absolument pas pardon, euh, une velléité baissière le moins du monde.